Attends, je vais les avoir. Mais allez la police Oui, c'est pour signaler un vol en fait, on m'a volé des cartes. Mais non, pas ma carte bleue. Mais qu'est-ce qu'il raconte oui. C'était pareil, Mais ben, il perd Noël qui voulait que vous que ce soit d'autres. Comment ça je me fous de votre gueule Non mais ils oh. sont pas bien ces gens. Arrête, calme-toi. Tu ah veux, veux que j'ouvre des cartes pour calme -toi. Oui. Vous êtes des incompétents, j'en parlerai à votre direction. Vas-y, govre. Okay. Va. C'est lequel Alors du coup on s'ouvre le numéro 16 ouais. Allez. On hey, calme toi. Oh Tu es surchargé Je suis overbooké. <rire> Overbook. Hey, C'était overchargé. Je dire. Overchargé. Oui, est hein. qui... Ah oh, t'es overchargé toi, ça c'est clair. <rire> oh. non, non, non. Hey, une qui brille dès le départ, c'est ton verre T'es beaucoup joué ici-là. Ah bon c'est comment? Dingirsu, l'orcuste de l'étoile du berger? Oh, il est beau le bouquin! Je connais, un de Ah oui, bah maintenant, oui, je connais, mais bon. Exacoupe, vitestroïde, euh, Dinomiscus paleos, oui. Et parapluie agré Oui, bon, pas grand chose d'extraordinaire! c'est dommage, la merde, elle a le mauvais booster pour préparer le calendrier, moi je vous le dis. Oui. Allo, les pompiers! Oui, bah, j'étais comme rigolé! Oui. Comment ça, qu'est-ce que vous pouvez faire Pas ben, n'importe quoi avec un gyrosphare.